Bonjour, je suppose que vous avez acheté votre harmonica tétonique, votre premier harmonica, en si bémol, très bien. Nous allons maintenant passer à la pratique, c'est-à-dire comment jouer de cet instrument. Alors la première chose à savoir quand on joue d'un instrument, c'est comment on le tient, comment on le tient dans les mains et comment on le tient en bouche. Donc ça c'est vraiment très très très important. Dans beaucoup de méthodes, vous verrez cette tenue de l'instrument. Franchement, je ne sais pas euh, pourquoi on voit ça dans toutes les méthodes, euh, parce que c'est impossible de jouer l'harmonica avec une tenue pareille. Franchement, c'est impossible. Moi, je défie n'importe qui de jouer l'harmonica avec euh, cette tenue, parce qu'on on ne peut pas mettre l'index et le pouce dans la bouche, on oh, oh, remonte difficile. Il hein? ne bon, faut surtout pas euh, tenir l'harmonica le, le comme ça. Ce qui est important, c'est que l'harmonica soit dans la bouche quand même. Hein? On souffle, on aspire dans l'instrument. Le plus important, c'est qu'il soit correctement dans la bouche. Donc, si vous prenez cette méthode pour tenir l'harmonica entre le pouce et l'index, vous allez être gêné par le pouce et l'index, et à moins d'avoir euh, une bouche vraiment très grande avec des mâchoires très écartées, ça va être impossible de jouer comme ça. Donc c'est vraiment pas du tout une bonne chose. Ce qu'il faut, c'est simplement avoir l'harmonica bien dans la bouche. Voilà. Là, on peut jouer. Et comme on ne peut pas évidemment jouer comme ça, à moins d'avoir éventuellement ce qu'on appelle un teneur, c'est-à-dire ce qu'on appelle habituellement un porte-harmonica. Mais bon, pour le jazz et pour euh, tous les effets euh, qu'on va voir euh, sur cet instrument, euh, ce serait dommage de jouer avec un teneur parce que ça va nous priver justement de la plupart des effets euh, de main ou, ou autres qu'on peut obtenir grâce à l'harmonica. Donc le mieux, c'est quand même de l'avoir dans les mains. Donc pour l'avoir à la fois dans la bouche et dans les mains, et eh bien il faut simplement mettre l'harmonica dans la bouche et le tenir le plus légèrement possible. Donc peu importe que vous le teniez, comme ceci, c'est-à-dire que moi je le tiens en le mettant sur le pouce, et je pose l'index dessus. Vous pouvez le tenir aussi comme ceci, ou comme cela, enfin bon, peu importe. En fait, ce qui est important, c'est que vous ayez bien l'harmonica dans la bouche. Alors, pour ce qui est de mettre l'harmonica dans la bouche, c'est ce qu'on appelle l'embouchure, et là, c'est pareil sur internet, j'ai vu tout et n'importe quoi sur l'embouchure. On parle beaucoup de l'embouchure cul de poule. Bien. Alors, l'avantage de l'embouchure cul de poule, c'est que ça permet de souffler ou aspirer dans une seule case à la fois. Très bien. Sauf qu'au niveau du son, c'est pas extra. Je vous donne un exemple. Je joue une phrase avec l'embouchure cul de poule et une phrase avec l'embouchure que je préconise. Je vais vous expliquer ce que c'est. Vous allez vite entendre la différence de son. Si vous préférez le son de l'embouchure toute poule, ce qui est un peu étrange, ben faites comme ça. Mais franchement, je trouve que c'est quand même beaucoup plus sympa de faire que ça. Là, vous allez rajouter du souffle, enfin, plein de sons parasites. Alors qu'avec l'embouchure que je préconise, vous allez avoir un son beaucoup plus profond. Donc, pas d'embauchure, plus de poule. Alors, j'entends parler aussi, et j'ai vu ça sur Internet, du U-Bloc. Le U-Bloc. Alors là, ça se corse. C'est-à-dire qu'il faut mettre la langue en forme de U. Bien. Alors déjà, tout le monde ne sait pas faire ça, parce il y a des gens qui sont capables de tourner leur langue dans tous les sens. C'est mon cas. Et puis, il y a des gens qui, physiologiquement, ne peuvent pas le faire. Donc, un peu gênant. Et puis alors, le problème du bloc, alors l'avantage c'est qu'effectivement on peut aussi canaliser le souffle dans une seule case, mais on va se priver de plein d'effets de langue, donc à bannir totalement aussi. En fait, la meilleure embouchure, c'est d'avoir l'harmonica bien dans la bouche. Alors là vous allez me dire, ben oui, mais quand je souffle ou quand j'aspire, j'ai plusieurs notes à la fois. Eh bien ce qu'on va faire pour avoir une seule note, c'est resserrer légèrement la lèvre inférieure. On ne s'occupe pas tellement de la lèvre supérieure, mais bon, ça va suivre un peu le mouvement. Hein. Mais l'idée c'est vraiment de faire ça. Donc en resserrant un petit peu la lèvre inférieure, on va resserrer de manière automatique aussi la lèvre supérieure et on va réussir à ne jouer que dans un seul trou. Donc ça prend du temps de réussir à faire ça. Sachez que d'une manière générale, chaque fois qu'on apprend une technique, il faut en moyenne 10 heures de pratique pour l'intégrer. Alors 10 heures, ça paraît beaucoup. Si vous travaillez votre instrument une heure par jour, bon, il va vous falloir une bonne semaine pour acquérir la technique travaillée. Certains y arriveront un peu plus vite, d'autres un peu plus lentement. Ce qui compte c'est en tout cas de prendre un bon départ. Donc embouchure très importante. Alors quand on joue de la musique, il faut éviter d'être crispé, euh, parce que musculairement ça risque d'être fatigant. Je vais quand même changer pendant une heure, je ne vous raconte pas, euh, c'est pas évident. Et puis au niveau du son, ce ne sera pas très bon. Donc, évitez ça et ayez l'embouchure la plus relâchée possible. Donc, l'idée, c'est que je mets correctement l'harmonica dans la bouche, c'est-à-dire assez profondément, pas sur les dents, mais comme Je pose délicatement ma lèvre supérieure dessus. Donc, l'harmonica sur la lèvre inférieure, la lèvre supérieure qui vient par-dessus l'instrument. Et là, je suis parfaitement détendu. Et je resserre un peu la lèvre inférieure pour n'avoir qu'un seul son. Alors, quand on souffle ou quand on inspire, on dépose inévitablement de la salive à l'intérieur de l'instrument. Si je joue de manière horizontale ou pire, euh, comme ceci, c'est-à-dire oblique mais penché vers le bas à l'extérieur de ma bouche, je vais jouer comme ça. Ben, je peux vous assurer qu'au bout de 10 minutes, je vais déposer tellement de salive que les anges vont se bloquer sur le sommier, et euh, bah, à un moment donné, je ne vais plus avoir les notes. quoi. Elles ne vont plus du tout sonner, donc je vais avoir un orientier complètement bouché par la salive. Donc il faut absolument éviter ça. Donc pour éviter ça, bah, le truc c'est que horizontal c'est déjà moins grave que de le mettre comme ça, mais le mieux c'est de le pencher plutôt comme ceci.